Bonjour à toutes et à tous, euh, aujourd'hui je vais vous proposer un truc qui revient souvent, on m'a beaucoup demandé comment je m'organisais pour le ménage, euh, parce que euh, autiste TDH l'âge euh, est pourtant super méga organisé, euh, et tout est généralement euh, bien fait. Et euh, en fait, euh, je, quand je parle de mon planeur maison, euh, <rire> euh, ça laisse parfois un peu dubitatif, donc je vais vous montrer ce que j'entends par là, et euh, ce que j'ai conçu pour, pour nous, pour moi la maison. Alors, donc là, c'est mon dossier euh, Voilà, donc dans foyer, planeur, planeur maison. <rire> c'est très très organisé. Et dedans, il y a le planeur maison annuel base. <rire> parce qu'en fait, avant, euh, on a testé de le faire en numérique, mais j'arrive vraiment pas avec la version numérique. Et le support papier est très important pour moi dans mon fonctionnement. Donc maintenant, je l'imprime. Euh, avant, il y avait la version 2022, euh, 2021, etc. Hop Alors... Je vais le mettre sur la bonne fenêtre, et on va regarder un petit peu en vitesse ensemble, je pense que sur le... je le remets sur la bonne fenêtre parce que ça ne veut pas tenir. Euh... Bon, bah, Tâche du mois, ça va être répétitif, il n'y avait pas besoin d'en afficher deux, mais euh, l'idée c'est euh, d'avoir... Alors là, ici, sur la version papier, je note... Euh, nous, c'est plutôt le week-end qui est dédié au ménage, donc je note le samedi, euh, le numéro du samedi. Euh, bien entendu, l'idée c'est que vous fassiez euh, ce qui est le plus pertinent pour vous, donc ça peut être le dimanche, euh, par exemple, là on est euh, le 2 février, donc on est au mois de février. Le samedi qui est noté sur mon planeur papier, c'est le 4, donc euh, ici, juste en haut, il va y avoir 4. Mais si vous, votre truc c'est plutôt, là là, non, on laisse les, les semaines comme il faut, ce sera le lundi 6, et dans ce cas là vous aurez le lundi 30 pour la dernière colonne de janvier, ou par exemple, pourquoi pas le dimanche, enfin voilà. L'idée c'est que ça vous convienne, vous n'êtes pas obligé de noter le numéro du jour, vous pourriez très bien aussi noter le numéro de la semaine, ou rien noter du tout. Du moment où vous y retrouvez, c'est le principal. Euh, ce que je vais vous montrer, vous présenter là, c'est vraiment adapté à nous. Euh, ce n'est pas du tout un modèle général. Par exemple, on a des chats, des personnes qui n'ont pas de chats, il y a plein de trucs qui ne servent à rien. Euh, des personnes qui ont d'autres animaux ou euh, qui ont un jardin, il va y avoir des choses différentes. Mais On a une terrasse. Euh, voilà, c'est vraiment euh, en fonction du nombre de pièces, de l'organisation de votre maison, euh, en fonction de votre forme physique aussi. Euh, moi, j'ai coupé en tout petits morceaux euh, parce que de temps en temps j'ai envie de faire une partie et, euh, et faire la cuisine enfin c'est inenvisageable déjà moi si je me colle à euh, par exemple laver la table de la cuisine ça prend deux minutes mais il faut se pencher et puis euh, bien nettoyer autour puis le temps d'aller chercher les trucs et tout ça on en est pour euh, bien cinq minutes mmh. bon c'est un petit peu plus long quoi euh, la vie et lévier pareil vous n'êtes pas obligé du tout de le, le... Je, couper. Euh, je rigole parce qu'on a la visite de Séraphin, là, juste devant. Il euh, <coughs> y a des choses qui vont être faites toutes les semaines. Donc ça correspond à cette colonne-là. Voilà, normalement, vous voyez ma souris descendre. Ce sera plus utile que de prendre mon doigt. Euh, cette colonne-là, ça va être une semaine. Quand c'est, par exemple, des choses qu'on fait tous les 15 jours, euh, on va les retrouver en bas du mois. Euh, par exemple, changer les draps, euh, Bon, idéalement il faudrait le faire plus souvent, ça demande beaucoup de boulot, une fois tous les 15 jours on a des pyjamas, on ne transpire pas non plus énormément, euh, pff, Voilà. Euh, on le fait tous les 15 jours, c'est déjà bien. Euh, je vais noter deux cases par rapport au mois, et je vais noter aussi la date a été, euh, auquel a été fait la, le changement précédent, pour le faire à peu près parce que des fois c'est trois semaines, des fois c'est une semaine, parce que bah, voilà, la vie fait que. Mais généralement c'est plutôt bien cadré ça. Euh, la date, euh, la première fois du mois et la deuxième fois du mois. Euh, pareil, il a des chats euh, laver à fond avec de l'eau et frotter le fond, mais euh, ça souvent, Marie mari le fait toutes les semaines finalement. Voilà, il y a des trucs qu'on fait une fois par mois, genre nettoyer le micro-ondes, euh, mais c'est plus adapté à notre manière de cuisiner. Euh, parce que euh, si vous utilisez le le micro-ondes très souvent, euh, et notamment pour cuisiner, il bah, faudra peut-être le faire euh, toutes les semaines, deux fois par semaine, etc. Euh, C'est vraiment important que vous preniez ça comme, euh, comme idée, comme concept, c'est-à-dire que moi ce que j'ai fait là, euh, j'ai noté ce qu'on faisait, j'ai noté les trucs dont je me rendais compte, euh, par exemple un truc tout bête, mais euh, c'était très drôle quand je m'en suis rendu compte, parce qu'en fait j'ai ramassé un truc par terre. Oh Oh, j'ai vu un des, une, un des portes de placard de la cuisine et je me suis dit mais c'est pas vrai, mais il y a des projections, c'est sale et j'avais jamais vu en fait, parce que ma qui descend sur les placards de la cuisine tout en bas, enfin pas moi, et euh, j'en parle à la kiné en disant mais c'est dingue, j'avais pas pensé à nettoyer euh, les portes de placard de la cuisine, elle, elle rigole parce qu'en fait euh, pile poil le week-end là aussi, elle s'était rendue compte que ces portes de placard du, du, des meubles du bas, sa cuisine était dégueulasse, et du coup on arrivait à cette même conclusion que « Ah, oh, bah mince, alors, on n'y pense pas bah !» Ben oui, on n'y pense pas. Euh, voilà. <rire> et du coup, le noter, ça peut être intéressant. Donc j'ai les tâches du mois, dans lesquelles figurent les tâches hebdomadaires, donc de la semaine, les tâches des 15 jours... Et euh, ensuite, on va trouver les tâches trimestrielles. Donc là, c'est ce qu'on fait à peu près tous les trois mois. Pareil, il va y avoir des choses qui vont être très spécifiques. Euh, bah, par exemple, moi, j'ai ma déclaration de chiffre d'affaires. En ce moment, c'est 30 balles, mais on est obligé de les déclarer. Hein. Même si on déclare zéro, euh, c'est zéro. Hein. <rire> Donc c'est comme ça. Il euh, y a des dates euh, fixes qui sont limites. Euh, le changement de saison, euh, pas besoin de le mettre. Hein. C'est juste parce que dans mes tâches trimestrielles, je sais que j'aime bien être connectée au, au moment de l'année à la saison. Et j'ai un, un tableau avec, euh, re, associé à la saison et je le change euh, bah, tous les trimestres. Donc là, en ce moment, on a encore le tableau hiver. Et quand on va passer au 21 mars, et ben on va passer au, plein, au, pa, au panneau euh, au tableau printemps. Et tout au long de l'année, cette petite déco, elle change et elle vient me rappeler un peu de, de, de connecter euh, ce qui se passe euh, au changement de saison et tout ça. Donc les vitres, on ne les fait pas souvent parce que c'est vraiment chiant. Puis, euh, voilà <coughs> Autant je suis assez à cheval sur l'hygiène et euh, tout ce qui peut être assez à risque, euh, lavage de main, de la cuisine et tout comme ça, autant euh, pff, les vitres. Euh, wow. Puis avec des chats, c'est vrai que euh, le, le bas, ça va vite à faire... Ouais. Voilà, on nettoie et puis deux heures après il y a plein de traces de pâte et de museau. Donc euh, voilà. Euh, des choses auxquelles on ne pense pas comme nettoyer les radiateurs. Des choses qu'on est censé faire tous les trois mois comme euh, changer les brosses à dents. Voilà. Pensez à changer vos brosses à dents. Voilà. Là on est encore sur un, un truc assez spécifique. Euh, tous les trimestres je, on est censé faire un entretien et on le fait. Euh, de mon fauteuil roulant, vérifier la batterie, vérifier des trucs. Mais c'est mon mari qui le fait. Euh, donc voilà, c'est un peu ce, ce type d'idée des choses à faire tous les trimestres, donc après bah, on va voir le reste de l'année, c'est pareil je ne vais pas faire bugger le, le fichier parce qu'il est assez lourd, et on va se rendre à la fin de l'année, donc c'est pareil à chaque fois, on a mois, mois, mois, trimestre, mois, mois, mois, trimestre, et à la fin de l'année, j'ai une page supplémentaire euh, qui est le ménage de printemps, mais qu'on fait généralement plus en hiver, mais surtout, on le dissémine un peu sur toute l'année. C'est les choses qu'on va faire deux fois par an. Je n'ai pas fait une fiche tous les six mois. <rire> deux fois par an et une fois par an. Euh, deux fois par an, c'est les sauvegardes informatiques, le détartrage, euh, lave-linge, lave-vaisselle, que je pense qu'on va peut-être le passer à une fois par an, parce qu'on est dans une... Euh, une ville, Nancy-Centre a très peu de, de, de calcaire donc euh, ça, ça va on n'a pas des on n'a pas une usure importante liée au calcaire si vous êtes dans une région très calcaire il faudra peut-être le faire tous les mois euh, alors que chez nous on a vraiment j'avais regardé parce qu'on avait fait euh, on avait eu des des cyclidés, des poissons du Malawi et justement moi je renforçais avec des coquilles d'œufs parce que c'est au point de vue dureté euh, c'était un peu limite euh, pas assez on a une eau qui est très basique et très peu calcaire et au final elle est très très très sympa pour euh, pour certaines espèces et euh, pour la machinerie on est assez gâté euh, voilà c'est pareil on a un lit à eau donc il faut mettre le produit anti de tous les ans on s'est calé sur janvier voilà donc l'idée c'est vraiment <rire> D'avoir quelque chose adapté à vos spécificités, à votre environnement, à votre maison euh, et à tout ça. Et puis, euh, bah, généralement, une fois par an, voilà, j'ai noté trier la pharmacie, trier les vêtements, les boîtes archives, euh, les magazines et euh, les livres, les CD, les DVD, un peu tout ça. Vérifier le planeur maison, même si je le fais au fur et à mesure. Euh, par exemple, bah, si on change certains meubles, ça va changer le nettoyage, forcément. Euh, il peut y avoir des choses qui se modifient, euh, comme je vous disais, bah, détartrer la bouilloire, tiens, pourquoi c'est là, je ne sais pas, ah bah si, c'est une fois par an la bouilloire seulement. Euh, on va on va regarder, mais il y a des chances qu'ils migrent finalement euh, vers une seule fois par an. Euh... <coughs> voilà Les couvre-matelas, on les faisait deux fois par an en théorie, là on nous a dit, ouais, ce serait mieux euh, tous les mois ou tous les trois mois, je sais plus. Bon, à voir... Euh, sachant que maintenant on a un surmatelas du coup finalement euh, ça va vous mettre même plus de fois par an euh, parce qu'on nettoie la housse de surmatelas enfin voilà l'idée c'est vraiment d'avoir quelque chose qui vous convienne qui soit adapté quand vous le faites en format numérique comme ça donc vous faites une petite case ici par exemple ou qu'importe il c'est dans les formulaires je crois euh, dans les champs euh... Dans les insertions, euh, je me suis un peu, j'ai un peu oublié parce que je, je ne refais pas, je ne refais pas ça à chaque fois. Mais bon. vous regardez dans votre logiciel, euh, ça doit être dans insertion et en fait vous allez faire une forme euh, carrée et vous allez déterminer la taille en, en faisant un glisser. Et ensuite ça c'est une case à cocher, c'est-à-dire que si vous utilisez la version informatique, vous pouvez directement cocher dessus. Voilà, une coche c'est fait. J'enlève la coche, je réappuie si je veux décocher, parce que machin. Euh, cette version informatique, elle est très pratique, elle est très bien. Euh, pas de soucis, en plus ça s'adapte très, très facilement euh, d'une fois à l'autre. Mais chez moi, ça fonctionne pas. Euh, ce qui marche mieux chez moi, c'est la version papier. papier donc euh, C'est exactement pareil, mais imprimé. <coughs> oui, oui, oui. Donc là, c'est ce que j'ai imprimé. Je vais juste enlever. C'est exactement la même chose et je vais retourner verticalement. Voilà. Euh, ça, c'est le planeur maison version euh, donc papier. Voilà, c'est marqué dessus. Il euh, y a des petites choses, genre euh, en cas d'urgence, les anniversaires et tout ça. Hop. Euh, les tâches du mois. Donc là, c'est ce qui s'est passé pour le mois de janvier. On voit que c'est pas parfait. Il y a des trucs qui sont pas cochés. Euh, genre euh, euh, ben voilà elle avait la plainte car induction le week-end dernier et l'évier euh, trier le contenu du frigo après des fois enfin le frigo il était vide en fin de semaine donc euh, trier ça veut dire trier les petites sauces qu'on a euh, dans les euh, dans les commandes et on n'en fait quasiment plus donc euh, voilà le tri du frigo euh, bon il n'y a vraiment pas grand chose à faire et là ce qui arrive sur février donc comme je vous disais là on est jeudi 2 donc ce sera, ce sera samedi 4 vendredi, samedi, oui, c'est ça. Ce sera samedi 4, donc ici j'ai mis un petit 4. Euh, j'ai déjà euh, aéré euh, tous les jours, en fait, on aère, on vérifie que les chats sont en forme et tout ça. J'ai vérifié, euh, quand je dis vérifier la banque, c'est vérifier euh, toutes les opérations, vérifier qu'il n'y a pas de truc frauduleux, en fait, tout simplement. Et là, je viens de, de vérifier d'arroser les plantes. Donc ça, c'est fait. Ça, c'est les plantes d'intérieur, j'ai pas noté les plantes euh, d'extérieur. Et il n'y a plus qu'à cocher c'est pareil, si on prend de l'avance alors là j'ai mis un onglet, l'année dernière j'avais pas d'onglet ici pour le trimestriel euh, j'ai mis un coup de, de surligneur pour les dates correspondant au trimestre là, en cours et euh, bah voilà, on va cocher genre changer les à dents, c'est déjà fait c'est tout bon euh, et pareil pour euh, donc l'annuel ici une fois par an j'ai déjà vérifié le planeur en maison en <rire> janvier c'était fait euh, le produit anti algue s'était fait. Bah là, par exemple, euh, ça impliquera aussi pour euh, le vermifuge euh, des chats la mise à jour de la vaccination. Il faudra qu'on rendez-vous pour les trois champs pour septembre, puisque généralement, euh, on a cette, euh, cette notion de, de date assez fixe. J'aurais pu noter aussi, par exemple, euh, euh, dentiste, vérification euh, en juin. Mais euh, généralement, je le sais. D'ailleurs, il faudrait que je m'en occupe parce que la dernière fois, je peux pas pu y aller. Oh non <rire> Et puis, euh, je ne sais pas pourquoi la sauvegarde, la sauvegarde informatique n'est pas cochée, elle aurait dû. Je l'ai fait euh, le mois dernier, le lave-linge, lave-vaisselle et le détartrage à la bouilloire, ça a été fait déjà pour cette année. Et euh, là, je ne me suis pas embêtée à mettre, par exemple, janvier, et euh, juin ou juillet, mais si possible, voilà le, le détartrage, on ne va pas le faire deux fois de suite. C'est un peu le concept, quoi. Euh, et puis on a aussi euh, des recettes, euh, alors des, ça c'est l'entretien, c'est un peu, euh, donc je suis dans le plein air maison, c'est euh, toutes des informations sur la maison, genre le, le lombricomposteur, euh, des fois qu'on ait un doute, euh, genre euh, l'ail, les oignons, on n'y pense pas forcément que c'est pas un bon truc pour les, les lombrics parce que ça pue, ils n'aiment pas. Euh... Là c'est des trucs sur les plantes qu'on a, euh, pas toutes d'ailleurs, mis à jour, mais euh, si ça se remet tout seul, euh, s'il faut beaucoup arroser ou pas, euh, ce genre de choses. Euh, on a des fruits et légumes de saison, quelques recettes. Euh, c'est mes recettes à moi euh, que j'adore, que j'ai validées. Euh, je, je, je, je, généralement on n'utilise pas de recettes, on fait à l'instinct, mais il euh, y a quelques recettes où on, a vraiment, euh, à, à, on est vraiment arrivé à une super mise au point. Quoi. Que surtout je voulais vous dire euh, avec cette vidéo là comme accompagnement c'est que vous allez voir énormément énormément de méthodes sur internet euh, fly lady euh, Marie Kondo euh, autres que j'ai plus forcément en mémoire et euh, ces méthodes elles peuvent être très bien pour certaines personnes moi par exemple euh, tout ce qui est euh, fly lady ou alors euh, tel jour telle heure on fait ça c'est <rire> inenvisageable parce que je sais jamais dans quel état je vais être euh... Il euh, y a des personnes où il faut absolument découper parce que euh, la santé physique ou mentale va faire qu'il y a une, une fatigabilité qui est plus importante. Euh, donc le fait de se motiver, de se lancer, de faire trois heures de manage, on oublie, c'est inenvisageable aussi. Quelle que soit euh, la méthode que vous choisissez, que, que ce soit de noter ou pas, euh, que ce soit de cocher de n'importe quoi, de, de découper en petits morceaux, ou de vous y coller une bonne fois pour toutes, etc. Enfin, pour toutes... Là, ça se refait, hein, euh, c'est son fin, c'est scisif. Euh, ce qui est hyper important, c'est que ce soit adapté à vous, à votre fonctionnement, à votre logement, à votre mode de vie, à tout. Euh, c'est pour ça que toutes ces méthodes, elles ont euh, toujours la limite de... Bah, ça marche euh, chez les personnes chez qui ça marche, quoi. Et les autres, euh, bah, essayez de passer à autre chose, euh, inspirez-vous plutôt que de, de vouloir adapter une méthode à tout prix, euh, ou de la suivre à tout prix, essayer de vous inspirer et de voir ce qui va être bon pour vous, et ce qui va fonctionner pour vous en faisant des tests. Euh, quand on, quand je faisais mon, ouais. mon diagnostic, on a discuté avec la psychologue, et je lui ai dit, mais, parce qu'en fait, effectivement, je fonctionne très bien, je suis fonctionnelle, euh, enfin, pas, pas physiquement, mais euh, <rire> mentalement, en dehors de... de tu out tu fonctionnes bien. Euh, et il y a plein de choses qui qui se voient pas parce que je compense très bien. Mais la plupart des gens euh, m'a dit, bah, la plupart des gens ils ont pas besoin de noter tout ce qu'il faut faire euh, toutes les semaines, tous les mois, tous les trimestres, tous les tous les ans dans leur ménage. enfin ça leur. Euh, oui, mais moi ça vient pas tout seul. Donc je suis obligée de noter, sinon ce sera pas fait ou ce sera mal fait, ce sera pas ça, ça n'ira pas du tout euh, parce que mon mon cerveau fonctionne d'une manière où si je ne note pas les choses. Ça va être le merdier, quoi! C'est pas un problème à partir du moment où je le sais et où je vais euh, prendre cette information en compte pour adapter les choses. Donc, franchement, si votre cerveau vous permet de fonctionner sans vous prendre la tête, vous vous emmerdez pas avec les méthodes ceci, cela, vous n'en avez pas besoin! Faites vivre votre vie! Si par contre vous êtes en difficulté, euh, que ce soit le ménage ou autre chose, hein, de, la, de la vie quotidienne, à ce moment-là, c'est intéressant de chercher des, des moyens, des méthodes, des trucs, pas pour suivre à lettre, mais pour vous donner des sources d'inspiration et des idées euh, pour que vous puissiez trouver une solution qui vous convienne. Mais vraiment, vraiment, si vous avez la possibilité de ne pas vous prendre la tête, vous ne vous prenez pas la tête. Euh, un appart, c'est un lieu de vie, une euh, maison aussi, euh, c'est des lieux de vie, ça n'a pas besoin d'être parfait, ça n'a pas besoin de suivre une méthode, je ne sais pas quoi. Sauf si vous êtes en difficulté, que ça va vous soulager que ça va vous aider. Parce que moi, si à chaque fois, je dois me demander ce qu'il faut faire, déjà, ce sera pas fait, ça va me revenir au mauvais moment, et puis ça va revenir... Merde, j'ai ça. Merde, j'ai ça. Merde, j'ai oublié ça. Oh putain, c'est fatigant. Euh, voilà. Donc ça, c'est plus simple pour moi. Mais pour plein de gens, ça, ce sera pas plus simple que juste faire. Donc euh, vraiment, faites comme ça vous convient mieux. Voilà et eh ben, je vous souhaite de bien prendre soin de vous et de votre foyer, quelle que soit la manière de le faire. Et puis, euh... ah oui c'est vrai, euh, vous pouvez vous abonner, il y a des trucs créa, des trucs organisation, des machins, euh, likez, partager, et puis euh, me mettre un commentaire aussi, et n'hésitez pas à partager vos astuces avec les autres, parce que franchement des fois ça peut vraiment aider. Bye